Avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, euh, Facebook, la page Facebook. Et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live hein, tous les mardis soirs de 21h à 22h. Mm -hmm. et ascendant Taureau. Dans votre horoscope de ce mois de janvier, euh, bien sûr le Soleil est chez votre ami le Capricorne, un autre signe de Terre, et ça vous met en confiance, vous êtes plus sûr de vous, vous êtes euh, plus conscient de votre valeur également, et vous le communiquez aux autres, qui donc, euh, tout ça se passant de manière un petit peu inconsciente, hein, euh, vous font également confiance. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur ce mois de janvier, en tout cas jusqu'au 20, pour être dans les petits papiers <rire> de votre supérieur et euh, tout ça sans faire euh, de lèche, hein, euh, ce sera naturel, c'est parce que vous ferez bien votre boulot, vous euh, vous serez souriant, agréable à vivre, avenant, euh, et euh, bon, euh, tout ça aura forcément un, un, un effet sur vos relations avec les autres, parce qu'il faut quand même savoir que euh, c'est de l'énergie qu'on envoie. Hein, et quand on envoie des énergies positives, comme vous allez les faire là, en ce mois de janvier, eh bien, elles vous reviennent obligatoirement en positif. Hein, donc ça, c'est la partie où le soleil est en capricorne, où vous pouvez également prévoir un beau voyage, parce qu'on est dans le secteur des voyages, dans le secteur 9, euh, même si c'est pour dans plusieurs mois, hein, donc euh, il pourrait être question de voyage. Après le 20, alors là l'ambiance va changer complètement, parce que le soleil rentre en verso, qui pour vous est un signe, le, le dixième signe, hein, donc le, le zénith et le Verseau est un signe contraignant, où il y a des contraintes, des obligations, en tout cas pour vous, hein, le Taureau. Euh, et de plus le Soleil euh, va faire une dissonance avec Uranus, qui est dans votre premier décan. Donc vous allez retrouver ce climat un petit peu électrique, un petit peu, qui peut être parfois anxiogène hein, pour certains, euh, qui se posent des questions sur leur avenir, sur la façon dont une situation va évoluer. Alors évidemment les situations vont être extrêmement différentes selon votre thème natal, mais on peut dire avec euh, bon une dissonance d'Uranus que de toute façon il y a des changements à accepter et c'est toujours très difficile pour le Taureau qui n'aime pas du tout le changement. Vous aurez droit, euh, du côté de Mercure, c'est-à-dire du côté des échanges, de votre vie quotidienne, de vos relations avec vos collègues, etc., à un très bon Mercure pareil qui va être en Capricorne aussi jusqu'au 17, donc quand même une grande partie du mois, qui va faire des bons aspects par rapport à euh, surtout pour le 3e décan, et qui euh, vous donne une espèce d'assurance dans votre travail. Donc c'est ça aussi qui va jouer hein, avec euh, le soleil en capricorne, ça va dans le même sens. Euh, confiance, confiance en vous, en ce que vous faites, en la qualité de votre travail, euh, et qui donne confiance aux autres. On peut vous, vous confier par exemple un, un important dossier, hein, euh, ou vous l'avoir déjà confié si vous êtes du premier décan, euh, mais bon deuxième et troisième décan vous aurez vraiment euh, vous serez content de, de, de ce Mercure parce que même du côté des relations avec les collègues où c'est pas toujours évident euh, euh, parce qu'il y a de beaucoup de jalousie autour de vous eh bien ça se passera bien il y aura vraiment vous serez très euh, dans, dans, dans une ambiance que vous appréciez, hein, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, c'est très important ça, vous serez à l'aise. Après le, le 17, malheureusement Mercure sera en Verseau, hein, comme le soleil ils vont rentrer à peu près en même temps, hein, parce que le soleil rentre en Verseau le 20, donc Mercure va avant le soleil, faire la dissonance avec uranus. Donc vous pourriez avoir une nouvelle qui va vous surprendre, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Bon, maintenant ça peut être un détail, hein? euh, avec mercure c'est jamais des grandes choses. Ça va être un détail, un rendez-vous qui est reporté par exemple, une, quelque chose que vous aviez prévu et qui ne se fait pas. N'en faites pas une montagne, s'il vous plaît. Essayez de remettre les choses à une juste mesure. Le rendez-vous euh, peut être reporté, vous pourrez de nouveau obtenir ce rendez-vous, euh, vous aurez... Euh, et si euh, on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, euh, ne ruminez pas, hein? ben ça c'est votre tendance. Ne ruminez pas pendant des heures, essayez de passer le plus rapidement possible à autre chose euh, de manière à ne pas vous... Hein, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon. Musique en ce qui concerne euh, vos amours, alors on est vraiment avec Vénus, euh, on est dans le registre du sentiment et souvent aussi de l'argent, hein, faut pas l'oublier, surtout quand on est Taureau. Donc Vénus dans un premier temps, eh bien elle est euh, en Verseau. Elle a passé les dissonances, hein, vous les avez eues euh, dans la deuxième quinzaine de, de décembre. À présent elle est au milieu du Verseau, donc elle est au milieu de votre deuxième décan, et elle va aller euh, donc jusqu'au 13, elle va euh, passer deuxième troisième décan avant de rentrer en poisson donc euh, bon elle est dans au plus haut de votre ciel elle est chez uranus elle est un petit peu rigide donc euh, je le conseil que, que je peux que j'essaye je, de, de, de vous transmettre c'est euh, de vous assouplir hein, si vous voulez pas qu'il y ait des des, comment dire, euh, des désaccords, euh, des, vous voyez, des échauffourés avec votre conjoint ou avec une personne que vous aimez. Euh, vous serez un petit peu trop... Euh, vous voyez, avec des idées arrêtées, une volonté arrêtée de que, que les choses se passent comme vous le désirez, comme vous, vous le voulez. Euh, je pense que si vous assouplissez un petit peu votre position, ça améliorera nettement votre rapport à l'autre et aux autres en général. Hein. Après le 13, alors là vous serez content, hein. Vénus occupera les Poissons, votre signe d'amitié, et pour le coup elle sera en bon aspect avec Uranus, hein. donc si vous êtes du 1er décan, vous allez beaucoup apprécier cette configuration qui peut jouer un rôle dans une rencontre euh, amicale qui pourrait évoluer, ou alors euh, vous allez revoir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et pour qui vous avez des sentiments amicaux, et parfois un petit peu plus euh, qu'amicaux, hein, parce que euh, quand même la Vénus du Poisson elle est euh, très romantique. Le seul danger, et c'est là où je vous conseille de faire attention, c'est que elle est trop imaginative, elle hein, a beaucoup d'imagination. On en vient maintenant à Mars, la planète, vous savez, qui gère votre énergie, hein, vos énergies, toutes vos énergies, euh, celles qui font euh, que vous êtes en bonne santé, celles qui font que vous avez la forme, celles qui font que euh, vous travaillez plus vite, mieux, etc. Bon, euh, mars va être en sagittaire tout euh, le mois, un signe de feu, donc euh, hein, ça y va, il y a de l'énergie dans l'air, mais euh, en ce qui vous concerne, le secteur dans lequel euh, mars va appliquer euh, ses qualités, hein, entre guillemets, c'est le secteur 8, c'est un secteur qui est au plan psychologique un petit peu euh, comment dire, qui analyse un petit peu trop les choses, hein, qui est euh, vraiment, euh, qui essaye, euh, euh, qui, qui trouve que le, les autres sont un peu sournois. Hein. Euh, mais c'est aussi un secteur financier, hein. donc avec Mars peut-être que vous allez avoir à, à vous battre, enfin vous battre c'est un bien grand mot, hein, je veux dire, à, à, à, disons à mettre de l'énergie pour récupérer une somme qu'on vous doit. Hein, euh, Peut-être que votre salaire n'a pas été payé, ou qu'une prime ne vous a pas été donnée, ou que encore quelqu'un vous doit de l'argent, hein, c'est possible. Donc là il va falloir un peu mettre le point sur la table, c'est ce que dit Mars. Hein, euh, euh, avec Mars, il faut faire des efforts, hein, euh, c'est pas donné euh, automatiquement. Donc voilà faudra euh, faire des efforts pour récupérer euh, votre argent. Maintenant, euh, bon, vous serez... Euh, le, le côté positif de ce Mars en, en Sagittaire, c'est que je pense que vous pourriez être très productif, c'est-à-dire que vous allez quand même euh, vous mettre au boulot et vous dire bon euh, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va rapporter ci, ça va rapporter ça, euh, vous allez faire en sorte de faire rentrer de l'argent, que ce soit pour vous, pour votre entreprise, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous mettre une espèce de carotte au bout du bâton euh, de manière à euh, faire rentrer l'argent. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Euh, vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr,